Bonjour les gens, aujourd'hui le 1000 bornes, le contenu détaillé de la boîte. Si comme moi vous avez retrouvé un vieux 1000 bornes dans un placard ou alors un très très vieux 1000 bornes dans un vide grenier ou dans le placard de papi mamie, et bien je vous propose de refaire le point et de détailler les 106 cartes qui sont dans la boîte. Attention par contre pour les 1000 bornes ne pas se contenter de juste compter les 106 cartes, puisque par exemple pour ce jeu là, si vous regardez bien, il y a des cartes d'aide qui ont le même dos que les autres cartes. Donc il faut absolument vérifier. Justement, on va prendre le vieux mille bornes, là. Et on va prendre toutes les cartes. Et on va les répartir par type de carte. Et après on prend les compte. Ce que je vous propose, c'est de mettre en haut les attaques, ensuite les parades, les distances, et puis les votes. Et c'est parti. Alors, hop. Bien sûr, on va essayer de les répartir en mettant l'attaque et la parade. Ça va être plus facile, Maintenant, on fait le point des attaques, des parades, des kilomètres, des distances. Et puis, on termine par les 4 bottes. Mais ça, c'est facile si vous avez les 4 bottes. C'est déjà de ma partie. Les distances, c'est assez simple. Vous devez en avoir 4 de 100. Vous devez en avoir 12 100. Et ensuite, 10 de chaque. Bien sûr, si vous manquez quelques kilomètres, c'est moins grave que d'avoir les cartes, par exemple, de bottes qui ne seraient plus là. On attaque avec les parades. Les parades, c'est simple, c'est 14 feux verts. Et après, vous avez 6 parades de chaque. La roue de secours, l'essence, la réparation et la fin des limite de vitesse et on termine par les attaques, les attaques c'est 3 de chaque, 3 panne d'essence, 3 accidents, alors attention, là c'est 4 limites de vitesse, et des feux rouges, il y en a 5. Voilà pour le mille -borne, vous connaissez la boîte et son contenu.